Nous sommes le 17 mai, je profite de la calmie pour faire une petite vidéo sur le potager. Donc voilà, au niveau des bacs, j'ai rajouté quelques, quelques salades. Donc on voit que la bourrage se développe bien. Par contre le fait que j'ai pas de paillage, en fait, ça m'a fait des projections sur le sur l'avant de mon bâtiment là, donc euh, il faudra que je paille pour éviter ça. Les salades que j'avais achetées toutes faites chez Game Vert elles continuent à pousser, très bien. Donc idem pour la ciboulette. les oignons et ailles perpétuelle bah, ça pousse gentiment la mertesia aussi et le thym aussi donc le, le thym que je devais déplacer en fait je pense que je vais le laisser là par contre je ne l'arroserai pas ou très peu euh, parce que de toute façon comme on est dans un bac en fait ça, ça reste beaucoup plus sec euh, qu'en pleine terre donc euh, je pense que ça ne devrait pas poser de souci de le laisser ici. Donc, alors un petit point sur les cuves. Donc j'ai recouvertes d'une bâche. Que chacune, chacune est recouverte d'une bâche. Et ce que j'ai fait en fait, parce que je me suis aperçu que quand euh, je, je laissais les, les cuves fermées, euh, et ben en fait la connexion que j'avais fait au niveau de la descente que je pensais euh, qui me permettrait de, de, de remplir chacune des cuves l'une après l'autre et ben en fait ça ne fonctionne pas donc euh, j'ai des abonnés qui m'ont indiqué qu'il fallait que j'ouvre les robinets pour que par vase communiquant euh, le, les, les cuves se remplissent et donc effectivement donc là on voit que le niveau est ici donc, je dois avoir à peu près euh, 400 litres dans chaque euh, donc euh, ben en fait je vais laisser ça comme ça je laisse le les robinets ouverts et, euh, et donc euh, au final en fait je vais simplifier la l'évacuation je vais simplement euh, m'arrêter à la première donc je vais enlever les je vais simplement euh, mettre le euh, un petit coude pour descendre et le surplus euh, de l'eau en fait je vais créer un, un trou à la cycloche je pense dans le haut de le haut de la cuve et euh, l'évacuer derrière dans le dans le, le, le, le le tuyau en fait qui, qui est connecté au, au drain qui va vers le puits perdu donc euh, voilà ce sera beaucoup plus simple bon, j'aurais préféré le faire dès le départ mais euh, il faut il faut bien essayer pour savoir comment ça fonctionne enfin moi j'avais aucune idée de, de comment ça allait fonctionner donc euh, voilà maintenant je le sais donc, je, euh, les, les éléments que j'ai acheté en plus ils sont pas perdus parce que j'ai d'autres écoulements à refaire donc, euh, je vais les garder, c'est pas pour le prix que ça coûte, c'est quelques euros, mais euh, ils, ils seront euh, réutilisés euh, prochainement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'avais euh, installé euh, des tomates, euh, des petites tomates là-bas, euh, on va dire en quelques jours, je crois, euh, peut-être même une semaine après euh, la serre euh, donc bon il y, y, y en a qui se portent bien et d'autres un petit peu moins alors sur ce bac là c'est pas flagrant sur ce bac là c'est pas flagrant mais sur les autres vous allez voir c'est alors je ne sais pas s'ils ont eu un coup de froid ou quoi mais ils se tiennent beaucoup moins bien euh, là euh, donc j'ai mis des, des haricots donc ils ont commencé à être attaqués par les limaces. Donc j'ai été à la chasse tous les soirs et euh, j'ai mis en place des, des bouteilles en suivant l'exemple de, de Sam, de Samuel. Euh, donc euh, bon, il faudra peut-être que je les remplisse un petit peu, là, il, on, on doit un peu manquer de, un peu manquer de bière. Euh, bah des salades en fait, qu que j'avais fait pousser en fin d'année dernière, elles continuent à pousser, elles sont pas mal. Donc pareil, la bourrache pousse, j'ai installé hier mes poivrons, donc j'en ai qui sont en fleurs, là j'en ai trois. j'espère que ça sera pas trop près des haricots, on verra bien, sinon je retiendrai les haricots avec quelque chose, je sais pas, et donc chez les, les arachides, là les, les cacahuètes que j'ai mis sur le devant, là ça doit faire 15 jours, je crois qu'elles sont installées, donc bon, elles ont eu un petit peu de mal au départ, et là, apparemment elles ont l'air de, de continuer à pousser. Il y en a une qui a fleuri, donc bon, ça devrait pas tarder à fleurir partout. Donc là j'ai mon pied de kiwi bah, qui, qui pousse bien, il s'entoure bien là, autour. Donc voilà, on voit que certains pieds sont pas trop mal encore là, ça va. Ça va à peu près, même ici. Bon, il y a des petites taches là sur les feuilles. Alors, bon, ça va pas l'air bien méchant. Par contre, ici, ils ont l'air un petit peu moins en forme. Pareil, en fait, ceux-là ont été vraiment bien attaqués. Donc je vais sûrement en remettre, parce que là, je m'en suis occupé un peu trop tard. Et donc là, j'ai mis le reste de mes poivrons. Voilà, donc on voit qu'ils sont quand même beaucoup moins en forme ici. Euh, donc là, les vignes poussent ci un petit peu plus donc là j'ai mis de la menthe que j'ai mis dans un pot euh, en terre cuite là, pour que le pied soit toujours humide donc euh, je l'ai mis là pour essayer de repousser les fourmis en fait qui apparemment ont attaqué mes, mes carottes les autres années j'avais jamais de carottes en fait j'ai jamais réussi à en avoir vraiment euh, des belles donc là j'ai forcé la dose quitte à démarrer euh, démarrer un peu plus les carottes donc là on voit qu'elle on voit qu'elle pousse bon, j'ai enlevé le paillage, hein. il en reste un petit peu mais j'ai essayé de mettre un minimum de paillage par contre j'ai mis un peu plus de graines que pour être sûr d'en avoir donc, euh, donc je pense qu'avec la avec, euh, avec la menthe ça devrait euh, ça devrait pousser cette fois Donc, euh, et ici on voit que voilà les pieds sont vraiment euh, voilà ils ont vraiment un problème alors je pense qu'ils ont dû avoir un coup de froid parce que là euh, ils font vraiment la tête hein. alors heureusement il doit me rester une cinquantaine de pieds d'avance ça c'est pas un souci mais je vais attendre qu'ils fassent meilleur avant de remettre parce que là même si le, les seins de glace sont passés euh, j'ai peur que un problème sur les tomates en tout cas dans les bacs alors celui-ci bizarrement il a l'air de pousser quand même donc euh, contrairement à tous les autres voilà, les concombres bon c'est pareil ils font un peu la gueule hein. donc on va voir j'en ai deux comme ça voilà celui-là pousse ça pousse mais il fait la gueule pour celui-là qui fait des fleurs en plus. Donc voilà, le début de la tige c'est un peu jaunier. Donc là euh, j'ai mes j un peu à bouger. Donc j'ai mes salades que pour lesquelles j'avais fait des semis qui poussent mais qui sont pas vraiment super jolies. Alors j'en ai refaites, j'en ai refaites ici mais je ne sais pas si elles sont mangées ou quoi, elles sont toutes petites, alors bon, il faut peut-être un peu plus de temps pour que ça, ça sorte. Donc j'ai fait des laitues reine de mai à gauche, à droite et de la pia sur la gauche et avec des radis de 18 jours au milieu. Là... On a de la salade Whitlof. J'en avais peut-être mis un peu beaucoup après réflexion. Et, euh, et là j'ai remis des poireaux. Donc j'espère que ce n'est pas trop tard. Parce que ceux que j'avais n'étaient pas terribles, terribles. Donc le persil continue à pousser. J'en avais refait avec de la ciboule. Ça pousse, mais bon, c'est pas et peut-être pas aussi joli que l'autre. Là, c'est un surplus de de rosier, de fraisier que je vais donner à mes voisins. Donc là, je ne vais pas montrer le coqueret du Pérou. Donc bon, il n'a pas vraiment grossi. Ça, c'est un pied que j'ai acheté, donc j'en ai fait. Donc on va voir. Ils ont pas l'air mal à l'intérieur. Et donc les pommes de terre, bah, les pommes de terre avec le lin, ça pousse. Hein. J'ai peut-être forcé un peu trop la dose là sur le lin, bon, on verra bien. Hein. Euh... Par contre, je vais attendre que le lin pousse un peu plus pour remettre du, du paillage, euh, de, de la tonte, quand, quand j'en aurai. Donc, euh, mais bon, ça a l'air de pousser correctement. j'ai mon chou aussi qui s'est fait bouffer, le chou kale, donc euh, j'ai fait la chasse. Euh, J'y retournerai ce soir encore. Et donc, une, une salade witloff que je laisse monter pour récupérer les graines de l'année dernière. Là, les salades, bon, elles sont pas super hein, sous l'abri, euh, mais bon, elles sont pas complètement, euh, complètement mal. Enfin, pas toutes en tout cas. belles, bien sûr, sont dans la serre, comme on pouvait s'en douter. Là, j'avais j'avais quatre fleurs dessus, mais bon, je pense qu'elles ont coulé parce que bon, elles étaient à l'intérieur, donc elles n'ont pas elles ont pas dû être pollinisées. En face des tomates et les pommes de terre, j'ai mis des échalotes grisettes tout le long de, de la serre et de l'ail violet j'en ai mis aussi de l'autre côté. Voilà. Donc j'en ai, euh, ai mis là, par ici. Donc il y a encore des échalotes. Ici, euh, bah, il y a mon, mes oignons rouges. Euh, et euh, mes oignons de, de Roscoff euh, que j'ai mis sous le paillage. Et donc euh, qui ont réussi à traverser le paillage sans problème. Hein. Donc euh, voilà, ils poussent gentiment. En face j'ai donc euh, bah mes cucurbitacées là ma mille pas euh, donc j'en ai un là qu'il faut que j'installe euh, et comme il y a de la place enfin il de la place je vais en faire en fait donc voilà j'en ai les trois là qui sont en fleurs donc la courge spaghetti le potimarron marron red curry et la courge butternut et donc en face j'ai donc mes poireaux pour les faire monter en graines ici j'ai complété ma mille pas avec des fèves qui me restaient un sachet de un fond de sachet de fèves de séville et donc ensuite j'ai donc les petits pois grimpants le maïs donc j'ai huit pieds de maïs euh, ensuite j'ai 3 pieds de tournesol euh, que dont j'ai récupéré les graines dans des sachets en fait. Enfin c'est un sachet de, de graines de tournesol pour la consommation que j'ai fait pousser. Donc apparemment ça marche, ça marche. Et les autres ce sont des tournesols géants. Donc j'en ai 4, 4 pieds. Euh, donc bizarrement les, les petits pois n'ont pas été attaqués par, euh, par les, les limaces pourvu que ça dure. Donc ça pousse plutôt pas mal. Donc je les ai semées assez denses, donc un petit clin d'œil à, à Seb de au naturel. Donc j'ai suivi sa, sa méthode de semi-dense. Et en face, voilà en face, on a les fraisiers. Donc bon, il y a toujours des fleurs, il y a quelques fraises. Voilà, donc elles ne sont pas encore rouges. Quelques-unes sont un peu plus jolies. Bon, voilà, ça, ça continue à pousser. Il y en a dans le fond, là, j'en vois. Donc, il euh, y, y a un peu... Enfin, il y a quatre variétés, je crois, quatre variétés, dont euh, des maras des bois, des fraises des bois. Donc, euh, voilà. Et, et je vais vous montrer la, la serre. Voilà. Donc, comme vous voyez, alors, j'ai ce pied qui avait commencé à être mangé par... Euh, par les limaces, là on voit la bave sur les feuilles. Bon, je m'en suis occupé, j'ai fait la chasse plusieurs fois, plusieurs soirs. Donc, bon, je mettrai sans doute des, des bouteilles aussi ici pour éviter d'y retourner régulièrement. Donc, j'ai maintenant six pieds de melon, j'en avais quatre, j'en ai réinstallé deux. Euh, j'ai pas encore mis les étiquettes, donc j'ai laissé les pots en attendant. Euh, toujours une salade spontanée là qui continue à pousser j'en avais trois, euh, j'en ai mangé deux déjà, qui étaient très bonnes, et donc euh, bah, les autres pieds euh, se développent plutôt pas mal, hein. ils, ont, euh, ils sont quand même assez, assez beaux, euh, les, les, les, les limaces avaient aussi attaqué mes, euh, mes œillets d'Inde, donc euh, ils ont eu un peu de mal à, à se développer, donc là ça a l'air d'être reparti comme je me suis occupé des limaces, euh, le, le seul souci que j'ai c'est sur un pied, donc les autres sont pas mal, à part celui-ci, donc je pense que ça doit être un rongeur hein, qui a dû manger les racines, parce que là il, il s'est mis à dépérir d'un seul coup, donc euh, bon c'est pas très grave, euh, j'ai encore pas mal de pieds à l'intérieur. Je vais aller en remettre un euh, rapidement, là je vois que j'ai une fleur qui va pas tarder à s'ouvrir, il y en a peut-être d'autres, je vais pas regarder mais... Euh, voilà s'il peut y en avoir une, d'ailleurs je vais peut-être regarder la variété donc ananas ananas orange donc euh, apparemment j'en vois pas d'autres hein, mais bon je jetterai un coup d'œil euh, régulièrement donc euh, bon les les melons sont pas très gros, hein. ils se développent gentiment. J'en avais fait pousser à l'intérieur que j'ai voulu garder après les... pour les planter après les seins de glace. Donc forcément ils sont un peu plus développés. Bon on va voir s'ils reprennent bien. Il n'y a pas de raison. Et donc le pied de vigne, je crois que c'est du perdin que je fais pousser à l'intérieur de la serre. Donc voilà. des graminées ben, là on a le framboisier ici qui pousse donc les autres sont de l'autre côté poussent aussi donc euh, je vais pas faire un tour de, de jardin complet j'en ferai un petit peu plus tard quand il fera meilleur et là j'ai encore un, un framboisier en pot que je ne savais pas trop où mettre donc euh, comme je vais devoir planter d'autres plantes là que j'ai commandé euh, dernièrement je vais en profiter pour essayer de lui trouver une place aussi. Donc, euh, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben mettez un pouce en l'air, partagez-la ou euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à bientôt